Nous sommes le 26 octobre, deux mois après mon dernier tour de jardin. Je profite de la dernière journée de beau temps pour faire un petit tour. On voit que beaucoup de feuilles sont tombées, Bon, et aussi un petit peu accélérées avec la sécheresse de, de cet été. Donc les pommiers ainsi que les autres arbres et arbustes se sont bien dégarnis déjà. J'ai encore un certain nombre de tailles à faire sur euh, notamment les lavandes que je n'ai pas encore euh, terminées. Donc l'herbe a reverdi, hein. euh, surtout sur cette partie gauche là. Ici c'était vraiment bien sec donc ça a quand même reverdi. Je, je passerai la tondeuse au moins une fois pour euh, récupérer un peu d'azote pour le potager. Donc là les escalonia bah, ils se sont bien desséchés avec la sécheresse. Mais bon, ils sont pas morts, hein. ils, ils repartent ils repartent de la base. Donc là, on a des, un petit peu de nourriture pour les oiseaux avec, euh, avec le malus Everest. Ici, euh, j'ai décidé d'arracher l'aziminier que j'avais placé là, pour le déplacer à la mi-ombre. Je vous montre ma remorque une fois en place donc là j'ai simplement posé la deuxième cuve pour pouvoir la stocker mais à terme en fait je vais la je vais redéplacer une fois que la première sera vide d'ailleurs je vais les déconnecter pour cet hiver parce que j'aurai plus besoin d'eau de, à cet endroit donc je vais déconnecter cette cuve là qui est toujours branchée la première a été débranchée, oui, j'ai juste laissé le, la sortie euh, mais l'eau ne sera plus stockée et donc je vais comme j'ai un petit espace ici euh, je vais déplacer la cuve quand elle sera vide sur la gauche à, à ras de, au ras de la dalle et à terme euh, je pense que je ferai une tranchée ici là tout le long et je rejoindrai en fait le coin de, de mon jardin euh, parce que j'ai un, un écoulement en fait que j'avais prévu pour euh, euh, permettent de découler l'eau dans le chemin le chemin d'accès donc là on voit que les graminées sont en fleurs donc ça commence à partir de septembre octobre à peu près ça dépend les variétés mais celui-ci je crois que c'était octobre j'ai rajouté quelques plantes j'en ai déplacé d'autres notamment le la serplicatum, là euh, que, que, que j'avais placé un peu plus au soleil, et euh, en fait il a beaucoup souffert avec la sécheresse, donc euh, là je vais le mettre plutôt à mi-ombre, donc euh, il sera protégé à terme par le robinia, donc, qui se trouve ici, et donc euh, comme j'avais mis euh, un cassissier, euh, à cet endroit-là, je l'ai déplacé pour le mettre ici, donc voilà, j'ai déplacé à peu près, je crois, quatre ou cinq arbustes. Donc euh, voilà, le robinia, vous voyez, il a ses couleurs d'automne. Donc ici, j'ai ajouté quelques plantes vivaces. les arbres sont encore bien verts hein, malgré tout euh, certains arbres sont encore bien verts comme le tuna flamingo là, qui est encore bien vert Et certains rosiers sont encore très jolis donc là j'avais euh, retaillé euh, mon sol crevette donc, pour qu'il ait une, une forme un petit peu plus euh, en forme de sphère voilà on a le bambou sacré donc il n'est pas très grand, ça, ça pousse assez lentement en fait, ça doit faire euh, 3 ans je crois que je l'ai mis en place. Donc là j'ai mon pommier à fleurs que je vais retailler aussi. Euh, donc celui-ci c'est le Prairie Fire. Donc euh, il a des, des jolis, un joli feuillage qu'on voit un petit peu mieux euh, voilà, avec l'hiver. Alors bon, là il y a eu des projections de, de béton en fait, euh, malheureusement. Comme j'ai installé ma bétonneuse à cet endroit donc les feuilles sont un peu tachées, mais bon, elles vont pas tarder à tomber, donc euh, c'est pas très gênant, mais euh, elles, sont, elles sont assez jolies, en fait, quand elles, euh, quand elles rougissent pour le, avec l'automne. Euh, bon, par contre, la, la, la forme est, est vraiment pas belle, donc il faut que je le retaille une nouvelle fois, vous voyez, il y a plein de, plein de branches qui retombent, comme ça, ça c'est vraiment, vraiment pas beau, euh, donc je vais essayer de le, le, plutôt de le faire pousser en hauteur, là, de couper tout ce qui retombe, tout ce qui est trop bas, tout ce qui se croise. Alors ici, euh, en fait là c'est un peu le, le bazar, parce que j'ai arraché tous les buis euh, en bonne santé que j'avais ici. Donc euh, toute cette partie-là, euh, j'ai tout arraché, j'ai laissé simplement ceux qui étaient morts, euh, dont je peux rien faire, et euh, je les ai réimplantés donc sur cette partie-là, et euh, de l'autre côté donc euh, voilà comme ça, ça me permet d'avoir une, une bordure qui sera plus jolie une fois qu'elle aura bien repoussé donc c'est une, une dernière tentative en fait que je veux faire avant de tout arracher donc si je, je vois que j'arrive à, à m'en sortir avec, avec mes buis, et bien, je continuerai à, à m'en occuper sinon j'arrache tout et j'installerai des chèvres nains parce que là c'est vrai que le buis c'est quand même assez fragile euh, que ce soit avec les papillons ou avec le champignon qui, euh, qui peut s'installer sur les buis. Euh, je ne les ai pas encore taillés, mais je le ferai euh, quand il fera sec, euh, dans des bonnes conditions pour, pour éviter euh, toute éventuelle euh, installation de maladie. Alors, celui-ci, c'est un cornus élégantissima, euh, qui a des feuilles euh, vertes avec le bord euh, blanc. Euh, bon là les feuilles elles sont presque, presque toutes tombées. Par contre ce qui est bien sur ce type de cornouiller, euh, enfin les cornus en fait ça veut dire cornouiller. Donc euh, sur ce type de cornouiller, euh, l'avantage c'est qu'on on a une, une ramure qui est rouge. Et euh, l'hiver c'est vraiment très joli, euh, surtout quand il y a de la neige, ça ressort vraiment bien. Il euh, y en a d'autres, je pense au cornus winterfire. Je crois que c'est winterfire il me semble, il y en a plusieurs comme ça donc euh, qui ont une couleur encore plus intense alors le problème en fait sur ceux là c'est que les feuilles euh, ne... enfin moi je ne trouve pas les feuilles très jolies, elles sont assez basiques donc euh, j'ai cherché longtemps avant de trouver euh, le, le type de cornouiller qui a lié euh, les deux intérêts en fait euh, la ramure rouge en, en hiver euh, et euh, les feuilles qui sont euh, assez jolies euh, en été et c'est le seul que j'ai trouvé. Alors peut-être qu'il en existe d'autres, mais euh, pourtant j'ai bien cherché, et euh, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y en a. Euh, certains ont, ont, ont un rouge vraiment très éclatant. Euh, Celui-ci tire plutôt sur le Bordeaux, donc euh, c'est un rouge à, à beaucoup plus foncé, mais qui ressort malgré tout avec la neige. Donc euh, c'est vraiment joli. Donc je vous, je vous conseille le cornouiller. Euh, c'est vraiment sympa. Euh, par contre, euh, c'est assez sensible à la sécheresse. Là, il y a... Et euh, donc il faut plutôt les mettre à la mi-ombre là je, je compte un petit peu sur euh, mes arbres là, pour lui lui créer de l'ombre euh, à terme donc euh, là euh, j'ai le l'eucalyptus euh, qui est quand même déjà assez imposant donc euh, et qui va continuer à pousser c'est des arbres à pousse rapide et euh, j'ai aussi euh, mon albisia qui, qui devrait aussi euh, lui apporter une, une belle ombre ainsi que le que le Robinia frisia, là, qui est aussi un arbre à pousse rapide. Donc là, on a l'arbre à caramel. Donc là, on a les arbres à papillons. Il y a encore un papillon, tiens d'ailleurs. Vous voyez, c'est un des derniers, puisqu'il ne fait pratiquement plus de fleurs. Donc. Donc euh, il va falloir que je taille euh, toutes ces inflorescences là qui sont euh, fanées euh, parce qu'en en fait ça contient des graines euh, et donc euh, si on les laisse retomber au sol et ben euh, voilà ça va me régénérer de nouveaux euh, euh, de nouveaux arbres à papillons donc euh, bon euh, j'en ai déjà deux moi ça me suffit donc j'ai celui-ci qui est un petit peu plus petit et l'autre euh, qui est un tiers plus grand à peu près derrière j'ai le hibiscus bah, qui a pratiquement fini de fleurir hein. euh, là c'est vraiment la fin donc euh, ça c'est alors les, les arbres à papillons c'est quand même assez fragile donc euh, le bois casse facilement donc euh, il faut essayer de les maintenir pas trop haut parce que sinon en fait euh, on va avoir des branches qui sont vraiment cassées euh, vraiment euh, ça va pas être joli donc euh, il faut essayer de les, de les maintenir à, 2 m 50, 3 mètres, là il doit être à 3 mètres 60, je crois, j'avais mesuré. Donc euh, je vais rabaisser d'un tiers, je pense, pour l'hiver. J'avais installé un petit, un petit arbuste, là, qui fait des petites fleurs bleues. Donc euh, bah, avec l'ombre des autres arbres, il a été bien préservé, euh, de la sécheresse. Donc euh, il fleurit encore. C'est un ceratostigma, je crois que ça monte à 1 mètre 50 maximum. Donc ça me permettra de combler ce trou là, pour ne plus avoir à passer la tondeuse à terme. J'ai mon arbre à perruque qui se trouve derrière, donc lui aussi il a bien été protégé de la forte chaleur. L'ombre des arbres à papillons et de l'hibiscus lui a fait du bien. Voilà, donc je suis revenu devant les arbres à papillon là j'ai les genêts et, euh, et les rosiers donc euh, j'en ai un ici et un qui se trouve derrière là donc euh, un déco rosier donc mon deuxième lila ici j'ai rajouté euh, trois plantes vivaces des perovska donc qui, qui font à peu près 1m20 je crois de hauteur pour compléter un petit peu ce, ce coin-là là, là j'ai le Cyanote Skylark que j'avais déplacé bah, qui s'est quand même bien implanté là. il est resté vert par contre le deuxième j'ai pas réussi à le, à le garder en vie donc euh, bon, j'en ai au moins un des deux qui a survécu là les sauges on a une petite touche de couleur là avec l'ombre. C'est plutôt sympa. Donc là j'ai rajouté encore d'autres euh, plantes vivaces ici. Donc ici j'ai perdu une plante. Euh, bon Ça arrive. Hein. Euh, pourtant on était à l'ombre. Mais euh, c'est plutôt le manque d'eau je pense. Qui, euh, qui lui a fait du mal. Donc comme je pouvais pas arroser... Euh, euh, tout le jardin donc euh, ben voilà il euh, y a certaines plantes qui, qui se portent pas ça surtout quand elles sont mises en place depuis peu on a, on a vraiment le les couleurs d'automne hein, euh, les feuilles du cerisier euh, sont déjà bien tombées il en reste encore mais euh, l'arbre faisant euh, qui est toujours en fleurs. Donc là, j'ai installé un pied de rhubarbe, L'arbre de Judée, qui a bien souffert aussi avec la sécheresse, mais qui s'est remis dès qu'il s'est mis à pleuvoir. là. Là ici, le sol était complètement sec sous le tilleul. Donc euh, vraiment, le soleil a vraiment tapé très fort ici. Et, euh, et là, on, on a un petit peu de verre qui reprend le dessus. Là, il y a une partie des, des feuilles qui sont tombées sur le tilleul. Mais euh, bon, il en reste encore pas mal. Hein. Donc euh, je vais pouvoir euh, stocker tout ça dans ma serre et dans mon abri. Euh, que je vais d'ailleurs fermer prochainement. Donc euh, je referai une vidéo là-dessus. Il s'en est plutôt bien sorti. Euh, contrairement aux autres années où euh, je l'ai implanté, je crois, il y a trois ans, donc je l'ai déplacé deux fois, je n'avais quasiment jamais de fleurs, ou alors une fleur seulement. Et là, apparemment, j'ai deux boutons floraux, au moins. Donc celui-ci, trois même. Donc j'ai ici, là, et là, derrière ici on voit un renflement. Donc ça, ça sera une fleur. Il y en a même une, une ici aussi. Donc euh, ah, il y aura peut-être 4-5 quatre, euh, quatre, fleurs avec un peu de chance. Donc euh, ben, ça sera plus sympa euh, au printemps prochain, bien sûr. Donc là, j'ai mon deuxième cerisier euh, japonais colonnaire. donc lui bizarrement il a les feuilles qui sont pratiquement toutes tombées ou alors qui sont sur le point de, de, de le faire, alors que le deuxième qui est exactement la même variété, que j'ai acheté en même temps, eh ben lui ses feuilles sont encore bien vertes. On a toujours des, des roses malgré le, le temps qui est vraiment beaucoup plus frais qu'avant. Voilà donc l'asie minier que, que j'ai placé ici, j'ai attendu que les, les feuilles soient tombées euh, donc euh, je le remplacerai en fait euh, par un, un plaque minier en fait parce que j'adore les kakis. Le plaque minier lui euh, sera plus adapté à l'exposition à en plein soleil surtout en période de sécheresse. Les hydrangeas euh, qui, qui se dessèchent euh, plutôt pas mal là. Voilà, là on a le le hou avec ces petites billes euh, rouges là qui vont servir de nourriture aux oiseaux. C'est vraiment joli. J'ai les bambous qui ont vraiment bien poussé encore cette année. Ah, il faut que je ramasse les noix là, elles sont, elles sont tombées, enfin, pas toutes mais je pense, mais une grande partie. Bon, j'ai toujours pas enlevé mon filet là. J'ai encore une repousse de mûrier, donc deux même. Là j'ai mon poivrier du Sichuan là, qui, euh, qui a bien poussé encore cette année j'espère qu'en l'année prochaine euh, j'aurai des fleurs euh, ça ne devrait pas tarder je crois que ça fait, ça fera, ça fait deux ans que je les mets en place ici euh, je vais aussi euh, inverser euh, certaines plantes et notamment euh, mon grenadier ici, que je vais déplacer, que je vais mettre ici, à la place euh, du gros macro. Quelquefois, on installe des choses, mais euh, après réflexion, on, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément euh, les meilleures places. Donc, il euh, bah, faut pas hésiter à le faire tant qu'ils sont jeunes. C'est quand même beaucoup plus facile, mais surtout le faire euh, dans une période euh, adaptée. Donc là, je vais vraiment attendre que les, les feuilles euh, tombent. Et euh, je le déplacerai à ce moment-là. Donc euh, là, la consoude, ça a super bien poussé. C'est, ça a même débordé l'endroit le, où je les avais, euh, où je les avais placés. Donc là, il ouais, y a certains endroits où euh, vraiment l'herbe a bien repoussé. Là, il faut vraiment que, il faut vraiment que je, je taille tout ça. une autre partie que que j'ai fait euh, récemment. Voilà, c'est de, en fait, de fermer le, le portail, j'avais pas installé non plus la, cette partie-là, le support pour mettre le blocage du, du portail. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la balade. Donc, On se retrouvera aussi pour un tour de potager, sans doute pour la fermeture de, de mon abri. Donc euh, voilà, donc on, on en reparlera euh, euh, prochainement. Voilà, donc euh, bah, écoutez, euh, si vous avez aimé cette vidéo, euh, mettez un petit pouce en l'air. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt